Bonjour je vais vous parler de WebVim. Alors euh, déjà pour lever toute confusion WebVim ce n'est pas Vim dans le web mais c'est plutôt l'inverse et on va utiliser Vim pour faire un éditeur euh, dont le but est de faire du développement web. Alors moi je m'appelle Bertrand Chevrier, je travaille chez Open Assessment Technologies et mon, mon day to day work c'est euh, du développement JavaScript et dans le navigateur. Euh, donc voilà pour le contexte. Alors, WebVim, c'est un projet qui est open source, qui est disponible sur GitHub, qui a une page, etc. Et donc, euh, dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu ce qui a amené la création de ce projet. Et ensuite, euh, je vais vous faire une petite démo euh, rapidement. Quoi. Alors déjà, vous allez me dire, pourquoi utiliser Vim de nos jours Des fois, on entend des trucs genre, c'est pour les barbus, c'est compliqué. Mettez, euh, euh, si vous voulez un string aléatoire, mettez un designer devant Vim et demandez-lui de sortir. Voilà, donc euh, ce genre de choses. Surtout qu'à l'heure actuelle, on a des outils assez puissants pour l'édition de code, quoi. Et je ne vais pas vous les citer tous, mais euh, et même pour le développement web, il euh, y en a qui marchent très bien, enfin, je pense que vous avez chacun a ses préférences, chacun a son outil. Et il y en a qui sont très bien faits quoi. Enfin, Eclipse, Sub Sublime Text, Cloud9 qui euh, lui est web, c'est super sympa. Euh, Atom dont on parlait tout à l'heure euh, dans une autre conférence qui est l'éditeur de GitHub. Pareil pour le développement web c'est super. Euh, même Visual Studio, ils ont fait un truc qui s'appelle Visual Studio Code pour le développement web, développement JavaScript, c'est plutôt sympa. Là je me suis trompé. Euh, brackets de Adobe et euh, Webstorm de IntelliJ. Donc voilà, il y a vraiment une profusion d'outils. Euh, on manque pas de, ce, de choses comme ça. Et euh, voilà, à côté de trucs super cool, un peu sexy, etc. On a ça quoi. Le projet qui date de je ne sais même pas quand. Euh, Vim. Alors, il y a du bon dans Vim. C'est-à-dire que déjà, c'est une plateforme qui est disponible partout. Euh, si vous regardez là où c'est disponible, partout où vous avez un ordinateur, euh, moi je l'ai sur mon, euh, mon téléphone portable, VI et Vim peuvent tourner. Donc c'est vraiment disponible sur toutes les plateformes. Euh, c'est très léger, euh, avec quelques kilos en mémoire, vous faites tourner un editor Vim. Euh, je ne suis pas sûr que, par exemple, éditer un gros fichier de plusieurs gigas, je ne suis pas sûr que vous arrivez à l'ouvrir dans Atom ou dans Sublime Text. Par contre, dans Vim, vous l'ouvrirez toujours. Euh, la communauté est énorme euh, c'est quelque chose qui continue il y a toujours du développement autour de Vim il y a des plugins, il y a des choses comme ça euh, donc voilà une petite recherche dans, dans GitHub et on voit qu'il y a euh, 57 000 repositories qui euh, parlent de Vim Alors, peut-être que c'est des points Vim script qui sont dedans etc euh, donc voilà la communauté est assez euh, florissante ce qui est vachement bien aussi c'est ça, c'est ce qu'on ce qu appelle l'ergonomie. L'ergonomie, c'est pas une belle interface graphique. L'ergonomie, c'est comment arriver à des, quel est le moyen qu'on met en œuvre pour arriver à nos fins. Et quand on édite des fichiers texte, le code source, c'est ni plus ni moins que des fichiers textes. Et ben, avoir une interface clavier extrêmement poussée. Alors, il y a même peut-être une petite courbe d'apprentissage, mais avoir cette interface clavier là je vous assure que personne n'édite de fichiers aussi rapidement qu'avec ça. Peut-être les gens qui font du IMAX, c'est à peu près le même, euh, le même type euh, d'ergonomie, de, en fait. C'est-à-dire, avec le clavier, vous ne décollez pas vos mains de votre clavier et vous arrivez à faire des choses assez surprenantes. Ce qui est mauvais, bah, ça aussi, voilà. C'est que... Surprenant, c'est l'expert. Voilà. Euh, donc, c'est... Pour rentrer dedans quoi donc euh, on a l'habitude de dire que le, ce, ce graphique tourne sur internet depuis un petit moment euh, euh, donc voilà la barrière à l'entrée pour vi est assez élevée. Euh, imax euh, je, on, on pourrait avoir des petits bonhommes qui se pendent etc mais euh, mais voilà en gros euh, et un des points faibles c'est que les batteries ne sont y a pas les piles ne sont pas incluses c'est à dire que quand vous démarrez vi il y a juste via il y a normalement, après certaines OS, certaines distributions ajoutent la coloration syntaxique par défaut, etc. Mais de base, vous, il n'y a rien, il n'y a pas de coloration syntaxique, pas de gestion, de l'autocomplétion, rien du tout. Par contre, il y a tout ce qu'il faut pour le faire, mais il faut le faire. Donc ça c'est une des grosses barrières à l'entrée. L'idée, euh, alors le projet au départ, moi je me suis dit, j'ai vu des gens plutôt dans le milieu de l'administration système, je les voyais ouvrir des fichiers avec VI et je me disais, wow, les gars, comme ils éditent édite trop vite euh, leurs fichiers texte, ils font des search and replace, des expressions régulières, etc. Et je me suis dit, mais j'aimerais bien savoir faire ça en fait. Et du coup, je suis rentré un petit peu là-dedans et euh, j'ai créé ce projet WebVim. Au départ, c'était des projets .file, comme on voit souvent, on partage son, sa configuration. Et c'est devenu quelque chose d'un petit peu plus structuré. Donc, le, pro, le principe, c'est on garde Vim, on garde son écosystème et on essaye de réduire toutes ces mauvaises, euh, ces mauvaises parties qui vont faire qu'il y a une learning curve assez haute. Donc, on va, les, euh, on va réduire toutes ces mauvaises parties euh, en fournissant euh, un certain nombre de choses. Donc, l'idée de distribution, c'est par exemple Linux, c'est un kernel et autour vous avez des distributions. Une distribution, donc, euh, vous les connaissez tous, c'est quoi Ça va fournir de la configuration, ça configure un. Ça va fournir un gestionnaire de dépendance pour les logiciels qu'on va installer dessus, ça va fournir des trucs euh, inclus par défaut autour du kernel. En fait, l'idée, c'est d'appliquer la même chose autour de Vim. Vim, c'est le cœur, euh, qui est assez bien pensé, qui est une belle architecture, euh, il date un petit peu, mais il y a pas mal de choses. Et on va faire la même chose pour le développement web, c'est-à-dire, on va prendre... On va configurer, on va ajouter des plugins, un système de gestion pour installer des plugins, on va documenter ça, tester ça et fournir un truc avec justement euh, prêt à l'utilisation pour un but bien précis qui est là et le développement web. Alors pas mal de fois, on m'a dit « Ah ouais, mais ce serait bien que tu rajoutes Python. » Mais je me dis « Non, je vais pas faire un monstre, je veux juste moi faire le développement web. Après, pourquoi pas faire une distribution Vim pour Python ?» Donc réappliquer ce principe, euh, la structuration est là, etc. Donc, comme je vous disais, moi, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans J'ai mis en place un installeur, pour l'installer plutôt facilement. Un système de plugin, Alors après basé sur de l'existant. C'est vraiment le principe de la distribution. On prend tout, on met tout ensemble, on fait en sorte que ça marche bien. Euh, une, une gestion de la configuration un petit peu plus avancée. Euh, une documentation, et je le teste pour... Euh, parce les interactions entre plugins, des fois, peuvent être un petit peu... Euh Pénible. Là, pour le moment, donc WebVim, la distribution WebVim, qu'est-ce qu'elle contient euh, donc, Développement Web, JavaScript pour le moment, euh, l'autocomplétion fonctionne très bien, euh, la, la syntaxe checking, multiple cursors comme on peut l'avoir dans Sublime Text, etc. Support de Git, spell check, refactoring, j'ai un petit hardcore mode. Euh, vous savez le principe de muscle memory, c'est-à-dire que vos doigts, au final vont être votre mémoire, c'est-à-dire que au bout d'un moment, vous ne connaîtrez même pas les commandes, c'est vos doigts qui vont les connaître. Et j'ai un petit mode qui force, qui, par exemple, qui désactive la touche échappe, qui désactive euh, les clés de navigation, comme ça vous êtes obligé de naviguer à la manière Vim, ce qui fait que c'est pénible deux heures, et après c'est vos doigts qui vous guideront. Donc euh, ça peut être désactivé, c'est une option. Donc euh, voilà, les slides, c'est bon, je vais faire une petite démo. Euh, alors, je vais me mettre en plein écran. La police, normalement, ça doit être assez bon. Je suis dans la terminale, donc le gros avantage, c'est ça. Et je vais euh, éditer un fichier. Donc, un fichier JavaScript. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a On a ici à gauche, vous voyez, le support de la souris est fonctionnel. Euh, J'ai mes sources. Et ici, j'ai euh, mon arbre de source et ici j'ai mon projet. Donc, On peut faire des trucs comme euh, ouvrir dans un nouveau buffer l'équivalent d'une table dans un IDE. Donc, euh, je peux switcher d'une table à une autre. Euh, le support de la souris est toujours fonctionnel. Donc, euh, Ça, ça peut être sympa. Alors moi, là j'ai le Hardcore Mode, donc je suis obligé de naviguer avec les, les clés Vim. Donc J pour descendre, K pour monter, H pour aller à gauche, L pour aller à droite, ou naviguer entre paragraphes, etc. Aller à la prochaine table. Le premier truc que je peux vous montrer, je m'étais fait une petite liste, je vais juste la récupérer. Euh, voilà, syntax checking. Alors, WebVim fonctionne toujours avec euh, des bindings. Donc par exemple, pour mon projet Web, je supporte ESLint, JSIn, JSLint, etc. Et en fait, ça va détecter automatiquement ce qu'il y a dans votre projet. Là, j'ai un Donc, Si je l'ouvre, euh, il, il va me donner mes règles d'édition de, de syntaxe, comment indenter, quel type de line break je veux, euh, je ne veux pas de classe en JavaScript, etc. Et du coup, euh, basé là-dessus, si par exemple... J'indente mal ce truc-là, que je sauvegarde. Euh, alors, ce pas là. Qu'est-ce qu'il va me dire, là Ah oui, il me l'a mis après. Il me dit que mon indentation est mauvaise. OK. Je vais réindenter. Euh, Qu'est-ce que je peux faire Par exemple, donc là, on est toujours dans le syntaxe checking. Je vais mettre un paramètre que j'ai pas utilisé. Ça, c'est dans les règles par, dé par défaut. J'ouvre mon fichier, j'ai une petite notification et vous voyez en bas, il dit « "foo is not is defined but never used ?»« No unused var ?» Donc il me donne la règle. Donc en temps réel, j'ai ma euh, validation de ma syntaxe comme on l'a dans tous les IDE, etc. Donc, euh, après, j'ai tout ce qu'il y a dans Vim, donc je peux faire des undo, redo, etc. Il faut juste connaître les raccourcis. Après, dans Vim, on a accès à une documentation, donc c'est assez, euh, euh, assez bien. Ensuite, euh, deuxième point à démontrer qui peut être sympa, euh, ah ouais, je supporte des éditeurs config. Vous savez, éditeur config, c'est une configuration qu'on partage entre tous ces éditeurs pour garder une cohérence au niveau de fin de ligne, au niveau, euh, au niveau de si je veux qu'ils soient enregistrés en Unix, etc. Donc par exemple, euh, moi je ne veux pas d'espace à la fin de mes lignes. Si je fais ça, tac, tac, tac, je mets des espaces, j'enregistre, j'ai du rouge, je sauvegarde, il me l'a enlevé. Euh, si je fais... Je vais faire ça. Tac. J'ai le support de l'alignement. Je l'aligne avec le chiffre égal. Il va me reformater, il va me réaligner mes blocs de code. Maintenant... Je vais faire le multi-curseur. Je vais dire, là, je veux changer les deux lignes là en même temps. Alors, tac. Voilà, j'ai changé mes deux lignes. Euh, il m'indique qu euh, que les variables ne sont pas utilisées. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais montrer euh, Un truc sympa. Si je me mets mon curseur là-dessus et que je fais gf, voilà, je fais gf. Ce qui fait, il va m'ouvrir le fichier source. Donc je peux naviguer dans des fichiers Node.js. Donc euh, là, il comprend la syntaxe ECMAScript 2015, mais il comprend aussi les Require Node.js. Donc il m'a ouvert le truc URL pattern et vous voyez, le chemin n'est pas relatif. Euh, maintenant je peux retourner sur mon routeur tac alors par exemple j'ai l'autocomplétion donc import étoile from point slash, euh, bah voilà ça slash emond.json donc j'ai l'autocomplétion j'ai de l'autocomplétion qui marche avec Tern. c'est un serveur d'autocomplétion pour javascript basé sur euh, abstract syntax tree donc par exemple là je peux faire un new promise, point et il me propose les méthodes de promise donc zen, catch, etc donc euh, j'ai un vrai support de l'autocomplétion c'est pas juste un truc qui va me prendre ce qu'il y a dans les fichiers ouverts donc là c'est vraiment en fonction des API, etc après l'autocomplétion est double c'est à dire que j'ai l'autocomplétion d'API et j'ai une autocomplétion euh, je sais pas comment dire qui va analyser les fichiers et qui va me proposer en fonction du contexte qu'il y a dans tous mes fichiers ouverts aussi donc j'ai souvent le double choix Ensuite, euh, enfin, euh, support de Git, vous voyez là dans mon gutter, j'ai des plus pour dire que les lignes ont été modifiées. Après, j'ai un support un peu plus avancé. Je vais supprimer cette ligne-là, tac, Enregistré. Je peux faire euh, Git Blam. Et je sais qui a édité. Bon, bah, ça je peux bouger un petit peu. Tac. Je sais que c'est moi qui ai édité la plupart des, des lignes. Et c'est n'est pas GitBlam, c'est pour savoir qui a modifié telle ligne dans chaque fichier source. Okay euh, je peux aussi dire, deux points, euh, « Browse », il va m'ouvrir le fichier dans Github, dans son repository Github. Donc il y a plein, pas mal de petits trucs sympas comme ça. Euh, en fait, j'ai énormément de choses à démontrer, il ne me reste plus qu'une minute. Euh, je, je vais en faire deux, trois. Les commentaires automatiques, euh, ça c'est du classique. Je peux reformater toute une partie du fichier à ah, un truc sympa, le, le refactoring. Donc, Je prends ma variable, registry. Donc, là, j'utilise un euh, terme Je ne me rappelle plus du raccourci, mais j'ai quand même accès à la fonction. Si vous voyez en bas, là, term rename, Hop, registry, et je vais, euh, vais l'appeler register. Là, il me dit partout où est-ce qu'il l'a euh, modifié. Tac. Tout ça, ce sont des fonctionnalités qui ne sont pas dans Vim, mais qui viennent de plugins, que moi j'ai inclus, etc. Donc là, partout où il y a le registry, ça a été modifié avec register de manière... Euh, ça, vu que c'est Tern qui le fait, donc le serveur Tern, lui il comprend euh, les notions de closure, etc. de javascript, donc il va me le faire vraiment contextuellement. Euh, après, je peux reformater complètement mon fichier en fonction de mes règles qui ont été définies, donc je peux appeler JS... Euh... Il y a un truc qu'il n'aime pas... De... Ah, pourquoi est-ce que je ne peux pas faire du JS Beautify Peut-être parce que c'est... Enfin bref. Euh... Sinon, je vais faire un autre truc, spell check. Et je vais pouvoir naviguer jusqu'à chaque mot qui est... Euh... Alors là, vous voyez peut-être pas trop bien là-dessus. Moi, je vois plutôt bien. Voilà, euh, moi je suis très mauvais, en, je suis dyslexique, donc je fais tout le temps des erreurs. Donc par exemple là, le correctly, il est vraiment euh, mal écrit, donc je vais faire un z égal et il va me proposer aussi euh, les, bonnes, euh, les bonnes traductions ou je peux l'ajouter à des dictionnaires, etc. Donc voilà, je vais m'arrêter, le temps est dépassé. Euh, bah si vous avez, vous pouvez aller voir le projet sur GitHub. Euh, Mettez-moi une petite étoile et euh, je serai super content. Voilà. Si vous avez des questions, pas les boire. Euh, voir ça devant un café. Ouais.